Ici, vous découvrirez des témoignages euh, d'histoires paranormales qui me sont arrivés personnellement. Je ne vous demande pas d'y croire, euh, ni d'y prêter une attention particulière. Si vous êtes juste curieux, euh, vous pouvez me suivre, vous abonner à, vous, vous abonner à ma page. Euh, si vous avez envie d'émettre un avis quelconque, euh, si vous pensez et mettre un avis sur ce que je suis en train de raconter. Euh, commenter, commenter les vidéos, regarder les vidéos. Il y en a déjà qui ont été faites. Euh, je les ai mises dans une playlist, donc c'est beaucoup plus facile à visionner. Euh... Pour me présenter un petit peu quand même, euh... ben, mon, mon prénom exact c'est Laure Astrid leur Astrid et euh, euh, je suis quelqu'un euh, de très empathique euh, de, de très très conciliante et résiliente aussi de par euh, tout un parcours que j'ai vécu et que je vais vous partager dans mes vidéos euh, aujourd'hui j'atteins une certaine saturation par rapport à mes histoires euh, parce que je pense qu'elles ont toute leur place d'être racontées euh, face caméra euh, j'en ai déjà parlé autour de moi un petit peu par-ci par-là mais je ne suis jamais crois, vraiment rentrée au cœur euh, de ce qui m'est arrivé euh, petite histoire du jour, on sort presque des années primaires et... Je commence à être éveillée dans mes rêves. Euh, mes rêves commencent à se développer. Euh, et euh, je commence à me sentir perdue à l'intérieur de moi-même. Je ne sais pas quel chemin prendre. Euh, J'ai déjà un parcours spirituel qui est quand même très développé à ce moment-là. Et je ne sais pas vers qui me tourner pour, euh, pour parler de ça. Mes parents sont d'origine athée. Euh, ou, ou pas, enfin, il, ma mère se dit agnostique aussi, euh, mais, euh, enfin, mon père le dit aussi, enfin, prêt, mais ils ne sont pas du tout euh, d'ordre religieux, ni ils, ils, ils n'ont même pas eu, enfin, si mon père, oui, mais, euh, mais ils ne se sont jamais intéressés à la religion, n'importe quelle religion. d'ailleurs et donc, euh, moi petite, euh, je voulais faire les scouts, euh, parce que je savais qu'il y avait un côté religieux au scouts. Euh, et en plus de ça, euh, apprendre des choses tout en jouant dans la nature, ben, c'était mon kiff à l'époque. Mais euh, à cause de ce caractère religieux, ma mère n'a jamais voulu euh, que je participe aux scouts. Quoi qu'il en soit, j'avais un parcours spirituel qui était déjà très développé à ce moment-là. Euh, mes réponses à la mort étaient claires, nettes et précises c'est un truc qu'on peut pas y échapper et c'est un truc avec lequel on va devoir vivre avec euh, tout en sachant que tout a une fin euh, la mort est inévitable donc comme la mort est inévitable je reviens donc à ce que je disais on ne peut que vivre avec l'acceptation de la mort et déjà à cet âge là euh, j'acceptais déjà de vivre pleinement avec la mort sachant qu'elle pouvait survenir à n'importe quel moment voilà ça m'a fait plonger un peu dans les noirceurs euh, à l'adolescence mais euh, mais rien de trop grave quoi. Euh, enfin rien de trop grave ça dépend comment enfin, quoi, sur, quel, sur quel degré on situe les mots graves bref euh, donc euh, je suis en 5 e primaire par contre je suis en 5 e primaire euh, et on est parti à la mer euh, en classe de mer avec l'école euh, à l'époque j'étais toujours dans la chambre de mon frère euh, on, on se partageait la chambre on se partageait la même salle de bain etc euh, mais ma mère me voyant quand même grandir et tout tout les adultes autour disaient que j'étais quelqu'un de précoce euh, et bien pendant ces vacances là mes parents ont décidé de m'installer dans une chambre au premier étage euh, avec salle de bain privative euh, j'étais toute seule à cet âge là euh, quand je suis rentrée de classe de mère euh, j'ai ressenti comme une fission euh, entre euh, la famille et moi euh, comme si, euh, comme si euh, mes parents et mon frère euh, me rejetaient complètement parce que j'étais toute seule au premier étage euh, à m'occuper euh, d'une salle de bain toute seule à m'occuper euh, d'une chambre toute seule euh, bref, il n'y avait que moi qui occupais le premier étage euh, et donc, euh, je suis passée par des crises d'adolescence, mais euh, je me souviens être entrée dans cette chambre et la première chose qui m'est apparue, c'est « tu deviens adulte, maintenant ». J'avais euh, 11 ans, quoi. J'avais oui, 11 ans. J'avais 11 ans et... Euh, le fait de devenir adulte euh, se posait déjà dans, dans mon esprit à ce moment là euh, et donc euh, cette période là ça a été très difficile ça, mon esprit a commencé à devenir sombre euh, et euh, Et je ne savais pas si je pouvais encore jouer avec mes poupées, jouer avec mes nounours, jouer avec mes Barbie. Euh, D'un côté, il y avait cette question de devenir adulte, mais en même temps, il y avait encore l'enfant en moi qui, qui avait envie de jouer, qui avait envie d'être créatif, qui avait envie, envie d'imaginer. Enfin Bref, tout ça. quoi. Et le décor euh, que ma mère avait installé dans cette chambre-là, ne ressemblait plus du tout à une chambre d'enfant euh, avec, euh, avec des petits bateaux et avec des petits des petites voitures sur, les, sur le tapis et, euh, et, et sur les rideaux. C'était vraiment euh, la chambre d'adolescent avec euh, le bureau, l'armoire, la lampe de bureau, la, la, la, la, la, la table de bureau et, et, et, et, et un lit et une étagère. Quoi. Euh, la seule chose. Euh, elle avait installé des, des décorations qu'on avait récupérées pendant nos voyages de vacances, mais il n'y avait, y avait plus rien, rien d'enfantin, quoi. Et, et donc, c'était un peu la guerre dans ma tête entre le, la question de l'adulte et la question de l'enfant. Et j'ai commencé à être un petit peu dépressive parce que je ne savais pas choisir entre les deux. Le cours de la nature veut que j'aurais choisi l'adulte, mais euh, ce n'était pas clair dans mon esprit. C'était quoi un adulte Qu'est-ce qui fait qu'on est adulte Etc. Enfin bref. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je me demande si, si on est vraiment adulte euh, à l'âge adulte. Enfin bref, c'est une question personnelle. Euh, quoi qu'il en soit, euh, petit enfant que j'étais de 11 ans, je décide quand même de, euh, de jouer avec mes, mes poupées dans ma chambre euh, j'aimais bien jouer à la classe avec mes poupées donc euh, j'installais toutes sortes de petites tables dans ma chambre qui était quand même assez grande et j'avais euh, un petit tableau où je pouvais écrire euh, à la craie et donc euh, je jouais à la classe avec mes poupées euh, et puis euh, me vient une honte euh, une honte qui me prenait vraiment en trip et qui me faisait dire euh, mais allez c'est chouette d'être adulte pourquoi tu restes dans l'enfanté euh, être adulte c'est être responsable être adulte c'est faire, faire entre guillemets ce qu'on veut être adulte c'est faire ses propres choix être adulte c'est, être adulte c'est etc., etc et donc il y a eu une cassure nette entre l'enfant que j'aurais continué à vouloir être et l'adulte que la vie me demandait d'être. Euh, et donc, prise de honte et de culpabilité presque, euh, bah, je commence à, à ranger très lentement euh, les petites tables que j'avais disposées, euh, mes barbies, je les ai rangées dans un coin. Euh, j'ai effacé ce qu'il y avait au tableau etc et je me sentais quand même très déprimée euh, je me dis perdre le monde, le monde enfantin pour arriver dans un monde adulte où les adultes ne font que travailler H24 comme des robots et ne cherchent même plus à comprendre le sens de la vie ça ça ça me donnait une connotation amère comme ça euh, et puis euh, va venir euh, une voix un esprit euh, me demandant ce que je voulais être plus tard euh, à ça j'ai répondu pleine de joie que je voulais être avocate ou psychologue euh, mais par contre il euh, y a un détail que j'ai oublié de vous dire c'est que quand j'ai entendu cette voix me poser cette question là euh, cette voix me demandait de lui répondre par la pensée euh, et par un espèce de respect mutuel comme ça et par peur aussi qu'elle ne m'entende pas je comprenais pas trop ce qu'elle voulait dire, répondre par la pensée euh, je l'ai dit à voix haute euh, je l'ai dit à voix haute mais en même temps le fait de l'avoir dit à voix haute je que ça comportait un danger euh, je ne savais pas quel danger c'était euh, mais le fait de lui avoir répondu à voix haute comportait un danger.